On va passer par la par la gauche. Non non, il revient okay. par la gauche. Ok ok ok. Si vous voulez. J'ai un, un fusil à distance moi. Ouais ouais, c'est pour ça qu'on va on va vous mettre. Euh, attends. Euh, Hurreur ok, c'est le sniper. Hurreur, viens à, à, à nous. Euh, tu vas aller sur la droite du point. Et tu vas sniper par là. J'arrive. Je peux sniper un petit au niveau de la porte, mais on va pas grand chose. Hydrolien aussi c'est un sniper Ouais ouais j'ai un peu moins de distance de visée quand même mais bon Ok venez on lance l'assaut On essaie d'attaquer Je vois personne horreur tu nous. Ah y'a quelqu'un Ouais j'ai vu un gars je a un deuxième Ouais ouais J'en ai eu un Je l'ai pas eu je l'ai pas eu mais Allez Attention Désolé j'ai pas pu Putain il m'a. il m'a. Il a contourné ce con putain Hop, je l'ai eu. Et on est en train de perdre... Ah, Tibot, tu m'attends, ok, c'est bien. Un qui a été visé près de la maison, lui. Juste devant toi, là, juste devant toi, lui. Ah ah ouais, ouais, je, je... ouais, je te vois. Hop. Horreur, Ils sont alors, tu restes sur cette position, tu peux même peut-être t'avancer pour essayer de les intercepter avant qu'ils arrivent sur le point. Ah ouais, pourquoi pas, ouais. Euh, donc ton but ça va être de les intercepter ou de et de les, de les éliminer sur le point Ils sont que deux si jamais vous, vous avez moyen de, de venir Parfois, sauver J'arrive euh, avec Tybalt ouais, euh, Tybalt tu passes euh, par les sacs de, sable, sacs de sable Moi je passe par le, par le trou oh, On a un véhicule de ralliement en arrière près de ce point Putain euh, Ok il y en a un dans le toit Je suis euh, mort il y a un gars qui, a, qui est venu corps à corps avec moi Ok, à voilà, la Putain, ils sont infernales hein, les Russes. Euh, Heureur, t'es où Je rapparais au véhicule de ravitaillement qui est caché sur le côté, à peu près au niveau où j'étais en fait. Ouais, ouais, euh, un peu en avant, euh, on, on spawn tous là euh, maintenant. Vas-y, Tibal tu gardes ta position, Hydrolien, euh, tu te Je mets dans monte le, toit. Dans le ouais tu te mets dans le toit, tu contrôles le toit. Moi je vais me mettre sur les caisses. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Allez. Euh, si vous avez besoin de soins, vous me demandez, je suis médic. Ok. okay. C'est que des potes qu'on qu se prend dans la gueule là pour l'instant. Ok, encore un... Erreur. Ah merde j'allais okay. te demander si t'avais un problème. <rire> bah y'a justement un gars qui me c'est le même gars qui fait le tour en fait. PPS43 de... au niveau des caisses. Ah ouais y y y un pas qui est euh, arrivé. Il est mort. Très bien joué, c'est très bien joué. J'ai tué un gars au niveau des snipers. Ouais, ah. moi j'ai besoin de soins euh... si jamais t'es encore Je suis soin aussi moi si je suis. Dans, dans, dans, dans le coin, dans le coin. Ok. Allez, c'est bon, on retourne au combat Hop, je remonte sur le toit Y en a un qui vient sur le côté Il est mort Parfait Y en a encore un Ah. Ouais, ouais Il est où Derrière ah oui. au niveau du bunker ah, putain. Allez, Allez, Il, il est, dans est dans le toit Hop, touché mais pas... Fais gaffe, fais gaffe Oh vas-y vais essayer de les prendre sur le... J'ai eu celui qui était dans le toit Ok euh, Tibal tu reprends ta position euh... Ouais ouais Ils viennent tous de O1 à peu près hein. Vers O1 Je êtes un véhicule de ravitaillement en fait Ils sont ils sont ils sont beaucoup ils sont beaucoup euh, Ouais ouais ouais, ils sont très nombreux Il est dans la cachette Il était dans la cachette le dernier Enfin dans le Ouais Je sais pas trop comment appeler ça je suis, Et je suis mort et pense qu'ils ont vécu le deur avec vu comment ils pop Ouais, ouais, c'est... Ouais, ouais, ils Ouais ils popent tous dans ce coin là en plus J'ai fait un tout le contour pour essayer d'aller appuyer le deur Qui a la PPS Euh... Moi C'est quoi la PPS Tu viens sur ma position y y'a un Tick qui tourne à côté C'est bon, je l'ai eu Ok, bien joué C'est C'est Tibalt Non c'est moi, c'est Hydrolien Ok, Hydrolien Putain, tu m'as bloqué Ah, Désolé C'est pas grave, c'est pas grave on va essayer de se le faire lien là le... J'ai pas pu respawn au véhicule donc euh, j'ai spawn un peu plus ah, il Putain... Ah il a, il a détruit le, le camion de spawn, je vais essayer d'en prendre un autre Comme Ça si arrive là, à le placer là-bas Je sais pas comment on, on peut placer un véhicule là-bas Ah si en passant par le chemin à la ça, pointe de l'île Je suis au niveau de leur véhicule Va Ok détruis le, tu le captures Sinon ah, je... Le je mémorise où il est Où tu le pètes si t'as des trucs Explosé oh, Il était oh. sur le bord du côté, ouais c'est bon il est fini Très bien très bien On devrait te tenir au 2 J'ai fait tout le contour avec une petite moto et c'est fini bah, de toute manière au 2 c'est un vrai plaisir à défendre quand on est en équipe <cute> Bah là on a fait tout le contour, on s'est organisé et du coup ça allait hein. Et du coup là je les ramasse tous par derrière, il a aucun problème Mais on est quand même en train de perdre le point T'inquiète pas on va le reprendre mmh. là, Mais il y a un gravitamment jusqu'au lien en descends, fait Tu descends, tu vas sur le toit euh, En passant par les caisses Non mais vois, Qu'est-ce qu'il te faut là ce véhicule le... Il y a ouais, le un de d'invitaillement à nous coller à... au truc, je sais pas pourquoi Non mais euh, il est non. ennemi, il est ennemi Non, Mais il est peut-être traqué, il, il est peut-être traqué Ah non, mince, il ils sont deux dans, capturé, dans le toit Il, il a été ah, capturé mais... Ouais parce que tu peux pas le... Quand tu le pètes ça fait pas gagner de points ni rien donc C'est bon le... L'APC est placé Vous, pou... Vous pouvez spawner sur, sur mon ouais, APC Ouais j'ai pop dessus moi On le voit pas tout le temps, hein. Oui, ouais, c'est parce qu'il a été attaqué. Euh... Ok, on est en train de reprendre aux deux Ça va pas être de la tarte. Attention, horreur, il, euh, il est sûrement sur le côté dans le coin. Je l'attends tirer dans le coin, ouais. D'accord. Non, c'est bon, y'a un gars qui a... Juste, y a deux potes en fait. Si y'a des potes qui sont pas mauvais non plus. Y'a plus personne. Hmm, c'est ouais, le seul ouais, point qui ça. nous manquait et ils sont plus là. Hop là, ah c'est un bot quoi. C'est un bot qui m'a fait stresser pour rien. Euh, assaut ennemi repoussé. Il y a un véhicule qui est en train de débarquer sur notre droite. Horreur, euh, il est juste derrière la PC. Reste sur ta position et euh... on, on va tu avoir tu gagné y a un avant, non derrière. Je suis derrière la PC, il y a un gars qui, est à peu près, qui avance là, qui avance. Ouais, enfin, il est ouais, collé est... à la maison là. Il est collé ouais, à la je maison blanche. Bah, On a bien. gagné. On a gagné. Ah, bien très joué les mecs. GG. Bien joué les mecs.